C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa majesté Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Grâce au directeur de la responsabilité financière, nous savons que l'Ontario n'a pas un budget équilibré. Les livres ont été cuits pour une illusion de l'élection. Interruption du Président, vous ne pouvez pas utiliser cette phrase. Veuillez retirer vos propos. Je les retire. Veuillez continuer. Le directeur de la responsabilité financière a dit que les libéraux ne, et je cite ne vont pas équilibrer le budget sans avoir des ajustements importants de politique. Et je répète, des ajustements de politique importants. Qu'est-ce que ça veut dire des réductions de, des taxes cachées ou des réductions de coûts? Vu que le directeur a dit qu'il a ces deux choix, est-ce qu'on va avoir des nouvelles taxes ou des réductions? Interruption de service de première ligne. Réponse la première ministre. J'apprécie le travail du directeur de la responsabilité financière. Interruption du président. Le député de Lidsgren, veuillez retirer vos propos. Et la personne qui continue cette tendance, ce n'est pas parlementaire. Je ne vais pas l'accepter. La première ministre. J'étais contente, Monsieur le Président, que son prévision économique suit la nôtre. On démontre qu'il y a de bonnes croissance économique en 2017 et 2018 et des gains d'emploi. Et son analyse suit les analyses des banques et institutions financières qui prévoient que l'Ontario sera en avance au Canada pour la croissance économique. C'est de bonnes nouvelles. Notre taux de chômage est le plus faible depuis 16 ans. C'est des bonnes nouvelles. et a été en deçà de la moyenne nationale depuis trois ans. Merci au directeur de son rapport, mais on a une bonne prévision et lui, il est d'accord. Complémentaire. Je comprends que la première ministre veut remercier le directeur. Ça semble être bien, mais la réalité, c'est que le directeur dit que le budget de ce gouvernement, c'est une charade, c'est vraiment euh, tout euh, un, un coup monté. Le déficit du budget euh, sur les quatre ans à venir. Et je cite, en 2017-18, le directeur prévoit un déficit et vu euh, après le fait qu'il y a des recettes ponctuelles cette année. Les Ontariens on ne sont pas déçus, les Ontariens et Ontariennes. Euh, le directeur dit qu'il ne sait pas équilibrer les chiffres ne s'ajoutent. C'est euh, un, un déficit important. Et, et si je vais croire au directeur de la responsabilité ou à la première ministre, moi je crois le directeur de la responsabilité financière. Est-ce que la première ministre va admettre qu'on a encore un déficit? Non non, non. Ah, a, oh. Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député d'en face en reconnaissant que le directeur de la responsabilité financière a revu ses chiffres du printemps à l'automne. On a augmenté la croissance économique il a une bonne tendance. Et le directeur fait des références à cela. Et des gens de, indépendants ont fait la même évaluation. et On prend leurs prévisions euh, et on a réduit pour l'avancer. Ce qui est important, c'est les chiffres exacts. Et euh, les chiffres ont dépassé nos objectifs. Dans l'année à venir, on a une prévision d'un déficit de 1,5 milliard. C'est à la baisse à 1,5 et ça s'améliore. Interruption du président. Calmez-vous, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je reviens à la première ministre. Le ministre des Finances dit que ce qui compte, c'est les chiffres. Mais le directeur de la responsabilité financière dit qu'on a un déficit bien au-delà des 5 milliards de dollars. Comment c'est possible qu'on ait un premier ministre et que le ministre des Finances dit qu'on a l'audicité de dire à la population ontarienne qu'on a un budget équilibré, même si le directeur de la responsabilité dit que les chiffres ne s'alignent pas? Est-ce que le Je veux qu'on dise la vérité. Est-ce que le directeur de la responsabilité financière a raison que les chiffres ne s'ajoutent pas et que vous n'avez pas un, défi, un budget équilibré? Interruption du président. Veuillez vous, vous asseoir, s'il vous plaît, le ministre des Finances. Le directeur de la responsabilité a raison que l'économie ontarienne s'améliore, que la tendance est à la baisse, que la dette, le ratio de la dette au, GD, au PIB net. Nous sommes proches des avertissements, interruption du président. Je vais Et c'est des prévisions du directeur qu'on apprécie. On apprécie d'autres dans l'apport qu'ils ont pour qu'on puisse prendre en ligne de compte. Le député de Durham, alors s'il vous plaît. Et maintenant, nous sommes aux avertissements grâce à lui. On a envoyé un budget et c'est un document euh, qui peut changer. On, on a apprécié des apports, mais ce que député d'en face fait, et il vote contre l'assurance médicaments pour les enfants, contre l'augmentation des budgets des hôpitaux, de l'investissement pour les écoles, les frais de scolarité, les droits de scolarité gratuits pour les étudiants, et il ne veut pas accepter un budget équilibré. Merci. Interruption du président. Yeah, both of you. À vous New deux question. aussi. Nouvelle question. Le chef yes, de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première ministre. Comme je ne peux pas avoir une réponse sur le déficit du budget, je vais demander à la Première ministre quelque chose directement. On a entendu d'autres ministres du gouvernement qui essaient de dorer les choses, mais je vais entendre directement de la Cour. Qu'est-ce que 120 000 de bons pour un canard en caoutchouc géant à voir avec le 150e anniversaire du Canada la ministre du Tourisme, la Culture et des Sports. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de répondre à la question et j'aimerais remercier le député d'en face. Lorsqu'on on dit oui au festival tel que le... Festival à Toronto de 120 000 on s'est dit que cela, cela mènerait aux résultats souhaité, y compris 6 millions de dollars en dépenses du tourisme. Nous croyons que c'est un bon retour sur notre investissement. Je ne sais pas pour le cas euh, du député d'en face, mais nous croyons que c'est un bon retour sur notre investissement. Le député de Kitchener, vous avez un avertissement. Et écoutez, je vais devenir plus sévère. Terminez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Nous croyons, contrairement aux députés d'en face, nous avons la foi en nos investissements de tourisme et ce qui va rendre les choses divertissantes. Merci. Merci. Question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse à la première ministre. Je pose la question à la première ministre. et J'aimerais qu'elle y réponde. Je comprends pourquoi elle est gênée que son gouvernement dépense 120 dollars sur un grand canard en caoutchouc. Mais est-ce que interruption. Le président du Conseil du Trésor et le député de Berry ont un avertissement. Allez-y. Si la Première ministre peut défendre cette dépense, elle ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. J'aimerais qu'elle dise ici à la Chambre que son gouvernement est d'accord avec la dépense de 121 000 que nous n'avons pas. Souvenez-vous de ceci, nous sommes en déficit 121 000 que nous n'avons pas sur un, un canard géant ou alors, est-ce qu'elle est qu peut dire qu'elle le soutient et sinon, pourquoi? Vous savez, Monsieur le Président, ces arguments ne tiennent pas la route et le chef de l'opposition le sait. Et voici ce qu'on sait encore. Encore une fois, lorsque nous avons confiance en ces organisateurs locaux, ils savent de quoi il s'agit. 121 000 que nous misons dans ce festival. Maintenant, c'est entre six municipalités. C'est très important parce que vous savez quoi? Le député d'en face, vous savez ce qui est honteux? Il est honteux plutôt que le parti d'en face ne comprend pas l'importance des investissements locaux en tourisme. Et cette personne est complètement à côté de la plaque. Vous êtes vraiment complètement à côté de la plaque. Alors, j'aimerais ajouter, Monsieur le Président, que le député de Brockville a quelque chose d'intéressant à dire et a dit que ces activités, non seulement c'est important dans la vie de notre nos, nos comtés et villages, mais offrent euh, des, quelque chose de bien à notre économie et à notre tourisme local. Je vous demande de vous asseoir. Interruption du Président. Je rappelle au ministre, lorsque je me lève, vous vous assoyez. Alors, dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, euh, j'ai plus d'empathie pour la Première ministre qui dit qu'on a fait une erreur. On n'aurait pas dû dépenser 120 000 sur un canard géant lorsque la province est en déficit. La réalité est telle que nous avons des personnes itinérantes dans la rue, des enfants ne peuvent pas avoir de financement pour l'autisme, des infirmières infirmières sont mis à pied et ce gouvernement pense que c'est une Bonne valeur des fonds des contribuables de dépenser 121 000 dollars sur un canard géant. Je comprends que la, le personnel de la Première ministre lui dise écoutez, demandez à quelqu'un d'autre de défendre cette horrible politique. Mais une troisième fois, à la Première ministre, est-ce que vous allez défendre votre décision de d'approuver 121 000 dollars pour un canard géant Oui ou non Interruption, intervention du Président. Merci. Le député de Niagara-West-Wanbrook a un avertissement. Le député de Trinity-Spadina un avertissement. Le ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation, un avertissement. Madame la ministre, vous savez, Monsieur le Président, je sais, interruption du Président, le député de Timmins-James Bay, un avertissement. Qui est la prochaine personne? Euh, essayez de vous mettre à ma place. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je sais euh, que le chef de l'opposition ne veut pas parler euh, dans, dans l'augmentation euh, du salaire minimum et des réformes euh, au niveau du travail. Je sais qu'il ne veut pas en parler. Alors, euh, il est en train euh, de me renvoyer la balle et je suis très heureuse de parler car non seulement le festival euh, va attirer des touristes de partout dans le monde à Toronto et c'est la raison pour laquelle euh, euh, la ville de Toronto, de Toronto a donné 75 000 à ce festival, c'est que cinq autres municipalités ont voulu ce festival. Et pourquoi? Ils voulaient que ce canard soit en tournée autour de la province. Ce canard va aller dans sa circonscription. Donc, est-ce qu'il va appeler les organisateurs que le canard ne peut pas se rendre dans sa circonscription? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Etobicoke Nord a un avertissement. Le député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à la Première ministre. Cette première ministre n'a fait que euh, en faire qu'à sa tête pour penser à elle-même et à son parti avant la prochaine élection. Prenez la question d'hydroélectricité. La première ministre a choisi euh, de, de vendre Hydro One, même si 80 des Ontariens sont contre. Est-ce que la première ministre pense qu'elle en sait plus que 80 des Ontariens Madame la Première ministre, Monsieur le Président, vous savez, j'ai eu l'occasion depuis les derniers jours de parler spécifiquement des changements que l'on effectue aux lois du travail et aux normes de l'emploi, Monsieur le Président, au salaire minimum. Tout cela, Monsieur le Président, cela fait partie de la planification, de la réalité que le gouvernement, à mon avis, existe afin d'aider les gens et pour accomplir ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Cela fait en sorte que la société sera plus équitable, que, que une, si c'est une question de permettre à 200 000 étudiants d'avoir des frais scolaires gratuits, que ce soit de diminuer les factures d'électricité, que ce soit d'offrir 100 000 places en garderie et ou de s'assurer que les travailleurs à temps partiel ou à temps plein soient payés au même salaire. C'est une question d'un Ontario équitable, Monsieur le Président. Je ne suis pas étonnée que la Première ministre ne veut pas parler de Hydro One. Dans, selon ce gouvernement libéral, les taux d'électricité ont augmenté de 300 euh, Selon ce gouvernement, les taux ont augmenté de 50 Au lieu de faire quelque chose pour euh, réparer le gâchis, la Première ministre a signer les familles et les entreprises dans une stratégie de 45 millions de dollars, ce qui va faire en sorte que nos factures vont augmenter bien plus. Alors, que va-t-elle va dire aux personnes qui sont touchées par cette stratégie? Monsieur le Président, je connais le député d'en face, je le connais bien et je sais qu'il s'engage par exemple, à construire des réseaux de transports publics. Il croit aux bâtiments d'infrastructures. Je sais qu'il reconnaît, que, car il en connaît beaucoup, à propos du système d'électricité. Depuis plusieurs années, dans chaque gouvernement, il n'y a pas eu d'investissement dans le système d'électricité en Ontario. Le système était en détérioration. Lorsqu'on est arrivé au gouvernement en 2003, il fallait des investissements importants pour euh, mettre à jour ces systèmes. Nous avons fait ces investissements et nous payons pour ces investissements. Nous croyons qu'il est plus juste de payer pour ces investissements sur une plus longue période de temps. Afin que les gens puissent avoir un allègement immédiatement. Ils vont voir cet allègement cet été, Monsieur le Président. Question supplémentaire. Monsieur le Président, je connais le système et la privatisation est en train d'endommager le système dans cette province. La Première ministre n'a même pas donné aux Ontariens ou ni à l'opposition du temps raisonnable pour avoir leur mot à dire à propos de leur programme d'hydroélectricité. Et elle nous l'impose en deux semaines, deux semaines pour une loi qui va toucher nos vies pendant trois décennies à venir. Pourquoi est-ce que la Première ministre a insisté d'éliminer les commentaires publics? Donc, de quoi, de quoi a-t-elle peur? Monsieur le Président, il y a eu une discussion dans toute la province sur le coût de l'électricité. Le député d'en face le sait. Nous avançons pour donner à la population un allègement d'ici cet été. Nous savons que cela va aider les populations, les PME, sur les rues principales, partout dans la province, car ils verront une diminution dans les coûts d'électricité et les gens dans les communautés éloignées rurales vont voir une réduction de 30 à 40 Je crois et que ce fut une décision importante d'aller de l'avant. Et je sais également que l'élargissement de Hydro One faisait partie de notre plan d'investir dans l'infrastructure, comme le député d'en face... Euh, L'affirme, nous ne sommes pas limités par une idéologie qui dit qu'on ne travaille jamais avec le secteur privé. Ne faites pas confiance au secteur privé. Moi, je crois que la façon dont la société fonctionne, c'est que le gouvernement, les secteurs privés et les sociétés civiles travaillent ensemble pour améliorer la vie des, des Ontariens. Le député de Toronto Danforth. Mais un débat de 30 minutes n'est pas adéquat. Alors, encore une fois, la Première ministre. Il y a beaucoup d'histoires déchirantes. La Première ministre ne comprend pas que les familles en sont au bord du précipice. Les familles ne peuvent pas se permettre d'autres augmentations de factures. Même, les, même le directeur de la responsabilité financière nous dit que cela va en coûter davantage dans les factures d'électricité à long terme. Davantage. Et pourquoi Monsieur le Président, vous savez... L'élimination, euh, la, la diminution des factures d'électricité dans toute la province fait partie d'une reconnaissance comme quoi nous vivons dans une économie mondiale incertaine. L'Ontario est quand même une province florissante, euh, comme le directeur de la euh, responsabilité financière et le ministre de, des Finances l'ont affirmé, mais, euh, mais il n'y a pas le partage Équitable. Il faut s'assurer euh, que les jeunes aient accès à l'éducation postsecondaire, post ajouter des places en garderie et il faut augmenter le salaire minimum. Il faut s'assurer euh, que la population ait les ressources pour s'occuper d'elle-même et de leur famille. C'est une question d'avoir un Ontario équitable, Monsieur le Président. Je sais que le député d'en face comprend ce que je dis et il sait exactement pourquoi nous entreprenons ces mesures. Merci. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question supplémentaire. Encore une fois, je m'adresse à la Première ministre. Ce n'est pas juste qu'elle a vendu Hydro One ou qu'elle nous impose sa stratégie. La Première ministre se sert du pouvoir de son bureau pour publier, faire la promotion de ses stratégies aux Ontariens en forçant les entreprises, en ajoutant le message des libéraux dans ses factures d'électricité. Est-ce qu'elle va avouer d'avoir ces stratégies pour euh, se sauver la peau lors de la prochaine élection. Vous savez, M. le Président, ce qui m'a vraiment préoccupé et nous a préoccupé, c'est que ce n'est pas toute personne qui est admissible euh, au programme de soutien en électricité n'a fait une demande et n'est au courant. Donc, on fait notre possible pour s'assurer que les Ontariens soient au courant de ce programme, M. le Président, ainsi, ils peuvent avoir une diminution de 50 Monsieur le Président. Alors, nous nous assurons euh, que cela puisse se produire. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je sais que le député d'en face euh, sait euh, que les euh, Ontariens ont besoin d'allègements. Il est vraiment euh, étonnant que lui et ses collègues vont Voter contre cet allègement, M. le Président. Je pense qu'il y a eu suffisamment de discussions et ils ont parlé à suffisamment de personnes pour savoir que les gens ont besoin d'allègements. Et immédiatement, le député d'en face a présenté une stratégie avec son parti euh, qui n'aurait pas donné d'allègement aux Ontariens et, non pas, et pas à court terme. Et peut-être jamais. Nous apportons un allègement. Les partis d'en face vont voter contre, mais nous savons que les Ontariens ont besoin de cet allègement immédiatement. Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse à la Première ministre. Nous votons contre euh, l'essor considérable dans les factures d'électricité. Sachez-le bien, la Première ministre se concentre seulement euh, sur euh, ses stratégies politiques. Elle nous a imposé euh, la vente de Hydro One, et donc elle a permis aux factures d'électricité euh, d'augmenter considérablement. Le directeur de la responsabilité financière a dit que les taux d'électricité allaient augmenter et elle force les compagnies privées d'avoir des manœuvres insidieuses dans leurs factures. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne peut pas comprendre qu'elle qu peut gagner les élections en, compte, en prenant des décisions qui vendent la population de cette province? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux que ce soit cette première ministre euh, qui va avoir une stratégie qui va diminuer les factures d'électricité de 25 Mais laissez-moi citer Isadora. L'élimination euh, des frais de livraison va aider nos résidents en euh, diminuant la, la pauvreté dans la communauté. On reconnaît. Euh, L'utilisation de l'expansion des terres ainsi que la grille provinciale. L'engagement du gouvernement ontarien est vraiment quelque chose de bon pour la qualité de vie des Premières Nations en Ontario. Ils votent, les partis d'en face votent. Contre. Laissez-moi vous citer Eva Hill. Chaque membre de la communauté vont va tirer, tirer profit de ce plan. C'est un pas vers la réconciliation et la reconnaissance de nos droits inhérents comme détenteurs de traités. Ils votent contre, M. le Président. Nous faisons une différence pour toutes les familles dans cette province et c'est ce que le, les partis d'en face vont voter contre, M. le Président. Le député de Hamilton Mountain a un avertissement. Nouvelle question. Le député de Nepissing. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Donc, les manchettes sur... Le, ce qui a été dévoilé de la, du directeur de la responsabilité financière. Donc, le directeur de la responsabilité financière s'attend à une détérioration du déficit du budget de l'Ontario. Malgré l'annonce d'un budget équilibré, le directeur confirme que c'est simplement en se servant de revenus ponctuels de la, vendre, de la vente de Hydro One. Il a confirmé que c'est à cause de, des revenus de la vente ponctuelle des bâtiments tels que l'administration centrale de l'OPG de l'autre côté de la rue. Quelle entreprise au Canada aurait la permission de leurrer leurs investisseurs? Dans le vrai monde, les gens sont allés en prison pour avoir commis un tel geste. Alors, je demande à la Première ministre, est-ce que vous allez faire face aux contribuables et donner la véritable version de l'Ontario? Intervention du Président. J'ai écouté attentivement aux questions et je suis préoccupée comme quoi il y a des implications et qu'on n'ira pas plus loin. Et il sait de quoi il s'agit. Madame la Première ministre, au ministre des Finances, merci, Monsieur le Président. Merci pour cette question. Cela nous donne l'occasion de renforcer la croissance florissante dans l'économie en Ontario. Intervention, le, le député va retirer ce qu'il a dit. À cause, grâce à ces initiatives et ces efforts, nous avons proposé un budget qui non seulement est équilibré cette année, l'année prochaine et l'année d'après, les comptes publics à l'automne vont renforcer Encore une fois, nous, nous avons des chiffres meilleurs que l'année dernière. Mais les députés d'en face, intervention du président, le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke a un avertissement et il y a quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir un également. En avoir également. Lorsque je parle du député d'en face qui pose ces questions, car lui et son parti ne sont pas à l'aise euh, d'avoir l'augmentation du salaire minimum, ils ont dit et que cette augmentation nous distrait. Merci. Intervention du président. Question supplémentaire. Merci, monsieur le président. Pour revenir à la première ministre, nous savons que le gouvernement a annoncé un budget équilibré à travers ses ventes ponctuelles. Ils n'auront plus rien à vendre l'année prochaine. Alors, le directeur de la responsabilité financière a affirmé que le déficit du budget va continuer à se détériorer sans mesures supplémentaires du gouvernement. Le gouvernement a essayé d'équilibrer le budget sur le dos des travailleurs de première ligne. Ils ont mis à pied 6 000 infirmières et infirmières sur le dos également des étudiants. Les libéraux ont fermé plus d'écoles que tout autre gouvernement dans l'histoire de l'Ontario. Alors, ma question s'adresse à la première ministre. Alors, quel groupe va-t-elle cibler en la prochaine fois pour continuer cette blague de budget équilibré. Monsieur le Président, nous examinons toujours nos politiques économiques. Nous avons toujours des plans fiscaux pour nous permettre de faire croître notre économie. Nous examinons nos actifs qui ne sont pas productifs et nous les changeons pour réinvestir et avoir de meilleures contributions à notre économie. C'est tout à fait ce qui se passe. Une partie de cette contribution dans ce budget est d'augmenter le soutien en, à la soins de santé de 11,5 milliards de dollars. Lui, il veut injecter 9, il veut refuser 9,5 en, en, dans l'éducation et euh, ils vont voter contre les frais scolaires gratuits pour les étudiants ainsi que d'autres mesures. Et comme je l'ai affirmé plus tôt, il euh, nous distrait euh, des questions sur les salaires minimums. Et c'est ce qui touche la population. Nous parlons d'un plan pour les Ontariens pour aujourd'hui et demain. Merci, Monsieur le Président. La Première ministre, les services de Niagara et des milliers de familles. Certaines d'entre elles sont ici aujourd'hui. Elles ont... Embarqués dans un autobus pendant trois heures pour venir ici. Ils ont apporté près de 2500 lettres que je livrerai moi-même au ministre et à la Première ministre, de membres de la communauté qui demandent au gouvernement de mettre fin à la proposition de fermer les hôpitaux de, nos circons... de notre circonscription. On dit que plus d'hôpitaux à welland port colberg au sud de Niagara, pour un rapport non, validé, non valide de 2012, par Kevin Smith, qui manque complètement de preuves et de références. Et en plus, on n'a pas consulté les familles de ma circonscription. Ici, c'est une destruction sans précédent. Est-ce que la Première ministre peut expliquer à mes amis ici dans les tribunes et ceux qui écoutent à la maison la raison pour laquelle le gouvernement veut mettre fin, ne veut pas, ne veut, refuse de mettre fin à cette proposition à court terme? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'aimerais accueillir et reconnaître les membres de la Coalition Santé Ontario qui sont ici et autres membres de la communauté de Welland et de cette région, la région du Niagara, qui sont ici aujourd'hui pour défendre leur système de soins de santé. J'aimerais débuter, j'aurais plus à dire dans la complémentaire, mais j'aimerais débuter en disant que ce parti a voté contre notre budget qui attribuait 9 milliards de dollars de plus en infrastructures de capitaux, incluant un nouvel hôpital à Niagara pour cette région. C'était le travail acharné, non pas du député de l'autre côté, mais de Sainte-Catherine de notre côté, du maire de Niagara, Léo et ces gens qui ont travaillé de façon acharnée pour nous amener ici dans cette situation où nous avons été en mesure d'offrir plus de financement pour la construction d'un nouvel hôpital à Niagara. Complémentaire. Eh bien, ce n'est pas au sud de Niagara, là où les hôpitaux sont fermés. On sait que la, la région du Niagara a parmi la plus grande population d'aînés de la province. Certains d'entre eux ont un revenu fixe très peu élevé. Il y a un manque de lits, et les études montrent que la croissance sera dans le sud du Niagara. Et bien que Niagara Falls mérite son nouvel hôpital, Welland, Port Coble, Winfrey méritent aussi un hôpital pour leur circonscription. Et de fermer l'hôpital aura des conséquences dévastatrices, non seulement sur le développement économique dans le sud de Niagara, mais aussi sur les gens qui vivent dans nos collectivités. Je pose la question de nouveau. Est-ce que la ministre le ministre écoutera les experts et le message de mes commettants, et mettra fin à la fermeture des, des hôpitaux de Port Colburn et Welland Intervention du président, s'il vous plaît. Le ministre. La députée de l'autre côté, je sais très bien que j'ai discuté avec elle de la situation des hôpitaux dans sa circonscription. J'ai rencontré le maire Campion et j'ai rencontré d'autres maires de la région concernant l'hôpital de Welland. Elle sait que je suis ouvert et que je donne une marge de manœuvre à ces hôpitaux. Et j'ai montré cette marge de manœuvre. Puisque j'ai grandi près de Wellen, je comprends l'importance de cet hôpital pour la collectivité. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir afin de travailler avec le ministère et la collectivité afin que Wellen demeure ouvert. Voilà mon engagement. Voilà ce sur quoi je travaille. La députée de l'autre côté le sait. Je suis heureux que les membres des tribunes puissent écouter cet engagement. Nous travaillons avec les Airlys, les maires, les collectivités et tout le monde afin de trouver la bonne solution. Nouvelle question, député de Trinity Spadina. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Monsieur le Président, les résidents de ma circonscription, de Trinity Spadina ont différentes options pour se rendre au travail et se déplacer dans la ville. Et Selon moi, la meilleure façon, c'est d'utiliser la bicyclette. Je sais que beaucoup de mes commettants ont, ont, ont à cœur le cyclisme. Plusieurs d'entre eux veulent choisir le cyclisme pour se déplacer, mais croient que l'infrastructure n'est pas disponible et que celle qui existe n'est pas sécuritaire. Le ministre du Transport, mercredi, était avec le, la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pour faire une annonce très importante sur notre engagement envers le cyclisme. Est-ce que le ministre pourrait informer les députés de cette Chambre afin euh, de leur dire exactement la façon dont on améliore la sécurité du cyclisme de, de l'Ontario? Le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en remerciant le député de Trinity Spadina de toujours défendre sa collectivité. Lundi passé, j'étais très heureux d'être avec le, la ministre du Tourisme, du, de la Culture et du Sport pour une annonce très importante en ce qui a trait au cyclisme en Ontario. Vous saurez, Monsieur le Président, que dans le budget 2017, nous avons annoncé que nous investirons 50 millions de dollars pour appuyer l'infrastructure cycliste dans notre, dans notre province. Et nous avons aussi annoncé que, en partie de, ce de cet engagement, nous allons donner aux municipalités admissibles le financement nécessaire pour le programme de navetteurs cyclistes. Afin, et ça, c'est afin que les municipalités puissent construire l'infrastructure cycliste nécessaire, Monsieur le Président, afin que le cyclisme soit une option encore plus fiable pour les, pour les navetteurs, nous allons donner des points d'accès pour, pour tout ce qui concerne le cyclisme en Ontario. Et nous savons que d'investir dans l'infrastructure cycli cycliste aidera à encourager le développement complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre de la part de la communauté de cyclistes dans ma circonscription, comme le ministre l'a souligné, en aidant les municipalités améliorant l'infrastructure cycliste. Nous faisons en sorte qu'il est plus facile pour, que les gens, pour les gens de décider d'utiliser leur bicyclette pour se rendre au travail, à l'école ou pour leurs activités. En tant que cycliste, je sais qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur une piste, près des villes, dans les régions, de passer du temps avec nos enfants et même pour quelque chose d'aussi simple que de se rendre au, au travail à vélo. C'est important que le cyclisme, Ontario, que le cyclisme on, de souligner que le cyclisme en Ontario voit une croissance et il est de plus en plus important que les gens réalisent que c'est un mode de transport qui est amusant et approprié. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler d'autres incitatifs entourant le cyclisme? à la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de sa question et pour euh, le travail qu'il fait. Évidemment, il a plus de cyclistes par mètre carré dans sa circonscription qu'ailleurs dans la province. Et j'apprécie donc son travail sur ce sujet. Je suis très heureuse de prendre la parole pour parler de cette annonce parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon collègue, le ministre du Transport, lundi à annoncer ce qui est le plus grand investissement en infrastructure cycliste de notre province, de l'histoire de notre province. C'est un, un financement qui aidera à élargir, extensionné à prolonger les pistes de notre euh, province. Nous répondons aussi aux besoins en augmentation des municipalités. Et ici, on parle vraiment du tourisme cycliste, qui est très important. Ça aide notre économie. Notre plan de tourisme cycliste, euh, a été annoncé plus tôt cette année, notre gouvernement s'engage clairement à investir dans le cyclisme afin qu'il soit plus sécuritaire de se promener à vélo. Et nous travaillons fort avec les fonctionnaires du tourisme pour que cela devienne réalité. Merci. Député de nouvelles questions. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre. Des, de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Ma, Monsieur le Président, les infirmières en service correctionnel doivent protéger, doivent protéger les prisonniers, mais aussi elles-mêmes. Et pourtant, on leur crache dessus, on leur lance des excréments au visage. Elles font beaucoup. Le local 234 dit que l'un des plus besoins les plus importants est de trouver des alternatives à la ségrégation. Les problèmes de santé mentale sont aussi une grande inquiétude. Il est impossible de ségréguer avec de bonnes alternatives et ne mènerait qu'à d'autres plus de violence. À la ministre, comment est-ce que ce gouvernement planifie s'attaquer à l'augmentation de la violence dans nos, dans nos prisons ou est-ce qu'elle... Euh, laissera les poings et pieds menotés des infirmières. La ministre… Euh, je remercie le député de sa question parce que j'ai eu le plaisir ce matin de rencontrer nos infirmières en service correctionnel, mais aussi au cours des derniers mois, dans mes différentes visites. Je les ai rencontrées, je leur ai parlé des défis auxquels elles font face. Et tout d'abord, j'aimerais les remercier de leur bon travail, du travail qu'elles font. C'est souvent dans des conditions difficiles et dangereuses. Elles sont aux premières lignes à chaque jour et elles connaissent mieux que tout autre les problèmes de nos installations. Travaillant ensemble, nous nous engageons à donner les outils nécessaires ainsi que le soutien nécessaire pour que ces infirmières puissent faire le meilleur travail possible. Donc, par notre transformation, nous nous engageons à atteindre nos objectifs partagés, c'est-à-dire d'avoir les meilleurs résultats possibles. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les actions parlent plus fort que les mots. Caroline Jarvis euh, a écrit un article qui montre le manque de ressources pour nos officiers de probation et la ministre a déclaré qu'elle n'était pas au courant du fait que les bonnes mesures n'étaient pas mises en place. Le procureur général a été encore plus téméraire en disant que ces mesures ont été inventées de toutes pièces par l'opposition. Le fait est que le personnel a souligné ces problèmes souvent, et ces problèmes ont été ignorés. Dimanche, un homme de Sudbury, qui s'est vu donner une ordonnance de non-possession de non d'armes, a attaqué un conducteur d'autobus avec un couteau. Qu'est-ce que le gouvernement fera pour remédier à la situation la ministre, Monsieur le Président, notre gouvernement prend très au sérieux la Sécurité communautaire. J'aimerais établir les faits. Le taux de récidivisme a diminué, le taux de crime a diminué de 30 et je dois dire avec fierté que, présentement, nous sommes dans la plus grand trans grande, grande transformation de notre système depuis des générations. Et je regarde la députée de l'autre côté qui nous pose des questions et je me rappelle leur euh, époque, Mike Harris, qui a complètement échoué. Je me rappelle ce qu'ils ont fait à notre système correctionnel. Ils ont privatisé, ils ont fait des compressions au système, au services. Et nous devons donc reconstruire un système qu'ils ont mal géré pendant plusieurs années, malheureusement. Monsieur le Président, je suis très heureuse de l'excellent travail que nos officiers de probation et de liberté conditionnelle font, et je continue à engager la, la conversation avec eux pour trouver des solutions. Intervention du Président. Nouvelle question, député de London West. Merci, ma question s'adresse à la Première ministre. J'ai soulevé mes inquiétudes concernant la crise de santé mentale à London depuis que j'ai été élue pour la première fois, il y a trois ans et demi. Et pourtant, tout ce que le gouvernement a fait depuis, c'est de remplir la situation. Il y a deux semaines, j'ai partagé l'histoire d'un cométant qui a dû attendre pendant une semaine dans les couloirs d'un hôpital pour obtenir des services en matière de santé mentale. Une autre a passé trois, un, un, a passé trois jours euh, pour que sa femme puisse obtenir un lit en santé mentale. Elle a dû se rendre à Saint Thomas pour obtenir le traitement qu'elle nécessitait. Est-ce que la Première ministre croit qu'il est acceptable que les gens de London doivent quitter leur collectivité afin d'avoir accès aux soins d'urgence dont ils ont besoin? Au ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Nous continuons à faire des investissements en santé mentale et dans les services de dépendance à l'échelle de la province, incluant à London. Et c'est ce gouvernement, il y a quelques années, qui a donné plus d'un million de dollars en financement pour l'exploitation du centre de crise qui fournit qui est des services essentiels pour les gens de London qui font face à ces problèmes de santé mentale. Nous avons aussi augmenté le budget de London Health Science. Nous leur avons donné 60 millions de dollars pour leur budget de fonctionnement cette année, et les fonds supplémentaires, qui leur, en plus des fonds qui leur ont été remis l'an passé, pour qu'ils puissent faire face aux défis auxquels ils font face, que ce soit dans la surpopulation ou les listes d'attente dans les salles d'urgence. Nous travaillons avec la collectivité afin de trouver d'autres mesures qui peuvent, pourraient être mises en place pour améliorer la qualité des soins. Complémentaire. À la première ministre de nouveau. Mon bureau a parlé au Centre des sciences hospitalières de... de Londres. Nous avons parlé à ce cométant ainsi qu'à sa femme et à l'hôpital. On dit que le système a échoué auprès de la femme de David. L'un des éléments qui pourrait aider, c'est la proposition du projet de diversion santé mentale de London qui pourrait aiguiller 3 000 personnes à un centre de crise. Cinq fois, j'ai demandé à ce gouvernement d'approuver ce projet pilote. Toutefois, il demeure sur la tablette. En fait, Neil Roberts, qui est ici aujourd'hui, est tellement frustré qu'il a retiré la participation des services médicaux d'urgence de ce projet. Qu'est-ce que la Première ministre fera pour, la famille, pour les familles telles que celle de David et est-ce qu'il approuvera le projet pilote immédiatement Merci. Intervention du Président, s'il vous plaît. Minister. Le ministre. Je reconnais que Neil, au début de la période des questions, et je suis très heureux qu'il soit ici avec nous, m'a parlé de cette question et Neil lui-même ainsi que d'autres ambulanciers paramédicaux et fournisseurs de soins de services d'urgence comprennent la loi de la province ou qui demandent que s'ils s'occupent d'une un, personne, ils doivent transporter cette personne vers un hôpital. On suggérait d'envoyer de, ces patients vers un, crise, un centre de crise. Et nous avons cette situation, mais... Bien qu'on ne, re, qu ne rejette pas cette possibilité qui existe déjà à Ottawa et Sudbury, je crois que c'est une solution novatrice. Et nous travaillons avec tous nos partenaires, les services médicaux d'urgence, les centres de soins hospitaliers. Et j'aimerais bien aussi travailler avec la députée si elle accepte de travailler avec moi. Nouvelle question, députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le Président, hier, le ministre, avec sa, la première ministre, annoncé une réponse à sa réponse à l'étude des milieux de travail. Nous avons appris que les milieux de travail ont bien évolué depuis la création de cette, de cette loi. Notre économie est forte en croissance et notre taux de chômage est à son plus bas en 16 ans. Ce n'est pas pourtant tout le monde qui ressent les avantages de notre économie forte. Les gens croient qu'ils sont laissés pour compte et c'est très difficile pour eux d'avancer. Nous avons entendu des cométants et des euh, organismes communautaires dans ma circonscription qui ont de la difficulté à appuyer leurs familles sur, sur des emplois à contrat à temps partiel ou en situation précaire et ils aimeraient obtenir un salaire pour s'occuper de leur famille. Est-ce que le ministre peut nous dire les mesures proposées par le gouvernement afin d'aider à créer un de meilleurs milieux de travail plus équitable? Le ministre du Travail. Je suis très fière aujourd'hui de prendre la parole pour répondre à cette question de la députée de Davenport. Je suis très heureux. De parler de cette question, lorsque nous avons lancé l'étude des milieux de, de travail en changement il y a deux ans, nous savions déjà que les milieux de travail avaient évolué. Les milieux de travail que nous connaissions lorsque nous étions jeunes ont changé et la loi a dû être mise à jour. Et nous savons qu'un changement responsable peut assurer que chaque personne qui travaille de façon acharnée dans la province ait la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Là, l'Ontario est juste et décent dans ces milieux de travail et nous continuons à avoir de bonnes valeurs, que ce soit l'équité des salaires, les congés de maladie payés, de permettre aux parents de mieux s'occuper d'eux-mêmes et de leurs enfants, aide les familles. Nous avons amélioré l'application de la loi et je suis fier de la réponse de ce gouvernement à l'un des meilleurs rapports que j'ai vu dans l'histoire de la province de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre de ses réponses. Je suis très enthousiaste à l'égard de ces propositions de changement. Le ministre sait déjà qu'il faut qu'on aille de l'avant pour donner aux gens des euh, possibilités euh, équitables sur le lieu de travail. Le salaire minimal en est au niveau des euh, conservateurs précédents. Nous avons mis en place un plan et un système qui montrent le salaire minimal de 70 depuis 2003. À la suite de ceci, les gens qui travaillent à temps plein et ceux qui sont au service minimum de, euh, gagnent 2 000 de plus et quelques par année qu'autrefois. Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit dans le passé, je crois que tous les Ontariens devraient avoir un salaire minimal de 15 à l'heure. C'est équitable. Hier, nous avons annoncé que nous allons plus de l'avant pour appuyer les gens qui reçoivent le salaire minimal. Nous savons que ceci va améliorer le niveau de vie des gens de ma circonscription. Il n'y a pas de député ici qui est plus, qui appuie davantage le député de Davenport sur la question. Elle a représenté sa circonscription. Les gens qui travaillent dur doivent toucher ce salaire décent pour pouvoir aider leur famille avec les nécessités de la vie quotidienne. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire passer à 14 dollars au 1er janvier de 2018 et ensuite à 15 dollars de le, le 1er janvier 2019, le salaire minimal en Ontario pour assurer que les travailleurs Reçoivent une rémunération équitable pour leur travail et puissent euh, jouir de la prospérité économique. Des salaires plus élevés appuient le, les affaires et leur vigueur. Et même les consommateurs créent la richesse en dépensant. Donc, j'attends la réaction des autres partis. Monsieur le Président, vous savez quelle est notre position. Alors, député de. London. Monsieur le Président, beaucoup de gens de la région de Welling sont ici pour exprimer leur préoccupation du plan de clôture de leur hôpital de la part du gouvernement. Les médecins et les services médicaux traitent des milliers de cas, mais il y a une mauvaise gestion des services de santé les infirmiers, infirmières ont été congédiées. Il y a eu des compressions budgétaires. Le, notre maire est très préoccupé. Le remplacement de l'hôpital rendra ceci très difficile de recruter des médecins. Nous ne voulons pas que notre hôpital ferme ses portes. Nous voulons que l'hôpital de Walling demeure ouvert. Euh, soins à longue durée, je suis ravie de parler sur, de ce sujet pour la deuxième fois ce matin en resituant les choses dans leur contexte. Ma première réponse a évoqué des investissements de capitaux sans précédent dans les hôpitaux 20 milliards de dollars dans la décennie qui s'en va, et nous avons qui s'en vient et nous avons ajouté 9 milliards dans le. Les temps qui viennent, l'une des références était de construire un hôpital régional nouveau à Niagara. À Niagara, qui va desservir l'ensemble de la collectivité, y compris la collectivité de Welland, dont nous avons entendu des préoccupations exprimées pour la première fois, je crois. Il y a des gens qui travaillent très dur, tels que la coalition qui est ici, et se sont battus pour Welland et d'autres hôpitaux de la région. Je les admire. Je les respecte, donc nous allons travailler ensemble en collaboration pour parler de Welling en complémentaire. Alors, nous vous donnons le complémentaire. Les personnes âgées, et les familles dans ma circonscription souffrent d'une mauvaise gestion des soins de santé. Et maintenant, nos, mes électeurs euh, sont préoccupés de la fermeture éventuelle parce qu'il y a au moins une heure de voyage à faire pour se trouver dans les salles d'urgence et soins intensifs. Et les gens qui n'ont pas de voiture individuelle et qui dépendent des transports en commun seront inquiets parce qu'ils ne sauront pas comment se rendre au centre hospitalier de Niagara. Pourquoi est-ce que les familles et les personnes âgées devraient faire les frais. C'est une honte. Alors, une réponse. Il y a 40 minutes, j'ai déjà donné la réponse dans ma première intervention. J'ai exprimé de manière emphatique mon engagement à garder l'hôpital de Wallen ouvert. J'ai rencontré les maires de la région, y compris le maire Campion, euh, Monsieur le Président. Et j'ai rencontré le parti des néo-démocrates et à l'inverse des, des, des conservateurs, et les, les, les néo-démocrates ont dit que c'était un problème communautaire. Donc je vais travailler avec eux pour voir quelle est la meilleure solution pour la collectivité, la communauté. Et nous n'avons pas encore pris de décision à l'encontre de l'hôpital de Walland. En vérité, nous bâtissons un tout nouvel hôpital pour Niagara, la région de Niagara, avec... Un, un, une bourse de 26 millions de dollars. Et euh, le député de Kenora, Rainy Refer. Question à la Première ministre. Nous avons appris il y a deux jours que le nettoyage de la rivière une serait délaissé à quelqu'un d'autre. Le gouvernement de l'Ontario veut que quelqu'un d'autre soit responsable du nettoyage du mercure, mais il y a des décennies, le gouvernement de l'Ontario avait déclaré que Donta n'était pas responsable du nettoyage du mercure. Ça, c'était un complot euh, cynique pour retarder le nettoyage du mercure. Et Les gens de cette région sont essentiellement des Premières Nations. Nous voudrions que la première ministre cesse cette procrastination, et ce sont des tactiques que nous n'apprécions pas. Merci, Monsieur le Président, dit Madame la Première ministre. Le ministre de l'Environnement et le Changement Climatique va vouloir s'exprimer sur la question. Monsieur le Président, je voudrais dire de manière très claire que nous nous sommes engagés à faire le nettoyage du système de cette région et les travaux ont déjà commencé, Monsieur le Président. En outre, il y a un engagement de notre part que j'ai pris lorsque j'ai rencontré les gens de la collectivité et leurs chefs et même les scientifiques, John Ratt notamment, qui a fait partie de ce débat, et David Suzuki. Monsieur le Président, nous demandons que Donald soit responsable imputable, mais ça ne va pas nous empêcher d'aller de l'avant et de faire le nettoyage de l'eau et des terres et, et, et des herbages, Monsieur le Président. Complémentaire. Madame la Première ministre est bien au courant que la Cour supérieure de l'Ontario a dit que c'était illégal de décharger la responsabilité. Madame la Première ministre sait qu'elle va perdre la bataille judiciaire. Elle ne veut pas gagner la bataille judiciaire, elle veut retarder et procrastiner ou temporiser. Les gens de la région se meurent d'une intoxication au mercure. Cessez ces euh, temporisations et faites le nettoyage du mercure une fois pour toutes. Alors, euh, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, nous faisons ce que nous devons faire et nous exécutons la loi, Monsieur le Président. En fait, nous rendons responsables les entreprises qui polluent de manière additionnelle. Et si votre gouvernement avait agi et le parti d'opposition avait agi, alors il y a une confusion là. Il y a la remédiation de la -re qui est une chose. De deux ans à une année, nous avons accéléré les choses, donc l'enveloppe budgétaire euh, va où elle doit aller. Mais il faut malgré tout rendre imputables les opérations parce que le MPD ne doit, doit appliquer la loi. Puyez-vous asseoir. vous asseoir. Chronométrage. Député de Windsor. Votre uh, question est question. au Centre. Merci, M. le Président. Je parle au ministre des Affaires des personnes âgées. Chez nous, notre circonscription, c'est la plus grosse, une des plus grosses populations de d'aînés ou de personnes âgées pour l'Ontario. Donc, euh, tout ce qui est décidé aura des conséquences sur notre circonscription, sur nos électeurs. Nous, on voulait un financement de Glowick General et Trillium, notamment pour les questions de santé mentale. Et euh, la semaine dernière, le nombre des aînés au Canada est encore en croissance. En Ontario, les personnes âgées de doubler dans les 25 ans. Il sera de 4 millions de personnes pour la première fois. Il y a plus d'Ontariens de plus de 65 ans qu'il n'y a d'enfants de moins de 15 ans. Donc, ma question est de savoir si vous mettez à jour tout ceci pour venir en aide aux personnes âgées. Alors, ministre des des personnes âgées, je voudrais remercier le membre du Etobicoke Centre pour l'importance de sa question et le travail d'appui, de soutien à l'égard des personnes âgées. Je l'ai vu à l'œuvre directement et il fait un travail remarquable et je le remercie. Le défi, c'est que nous faisons tellement pour les personnes âgées que je n'aurais même pas le temps de tout vous donner. Ça fait partie de notre budget, 8 millions de dollars pour trois ans pour appuyer la création de 40 centres de personnes âgées qu'on va appeler des centres de vie active des aînés. On va les réintituler et ainsi on passera de 360 à 400 centres et nous engageons 11 millions de dollars sur trois ans pour fournir un financement additionnel dans un programme pour communauté des personnes âgées qui a déjà aidé un quart de million d'aînés au cours des trois dernières années, qui est d'une grande importance et très populaire. Complémentaire, merci, Président, merci. Euh, ministre, les investissements dont vous parlez sont très importants. On veut que les personnes âgées aient des filles heureuses et actives. Depuis que vous en l'avez mentionné, je travaille avec un groupe dans ma collectivité qui essaie d'établir un centre communautaire à partir desquels on peut euh, octroyer les services d'une manière accessible. Outre ce que vous avez mentionné, il y a d'autres éléments au budget. Vous avez dit que votre liste était longue sur ce que vous auriez à dire. Alors donnez-nous un peu plus de détails, s'il vous plaît. Merci. Je suis ravie de ce complémentaire parce que je peux continuer à parler de ce que notre gouvernement fait pour les aînés. Par exemple, l'Ontario augmente les investissements des soins de santé de 11,5 milliards au cours des cinq années à venir pour réduire les soins et l'expérience des patients. Et, et va développer aussi, dans ma circonscription, ma ville de Mississauga, de 350 l'hôpital de Mississauga. Dernièrement, j'étais en compagnie du ministre Hopkins à Bain Crest et nous avons annoncé 100 millions de dollars pour le traitement de la démence, ce qui va augmenter les financements et les accès aux programmes communautaires et d'autres investissements pour aussi l'accès aux soins. L'Ontario vient en aide aux personnes âgées par le biais du crédit d'impôt pour les transports en commun. Merci, Monsieur le Président. La question que j'ai, c'est pour le ministre des Soins de Santé les soins longue durée. Il y a 15 ans, on avait dit qu'il y avait une loi qui était négative pour les gens dans les régions éloignées rurales parce que leur santé était piètre et leurs besoins plus grands. Ils ont plus de difficultés toutefois pour avoir accès aux soins de santé et aux services que dans les gens qui vivent dans les régions rurales. Alors, si vous acceptez ce fait, est-ce que vous rejetez la proposition de retirer des. Lit pour des soins longue durée en Ontario. Il y a déjà des listes d'attentes trop longues. Les taux, euh, les, les sondages de taux sont très simplistes. Ils ne reflètent pas toute anecdote. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que je viens d'entendre. Je ne sais pas s'il est sage de dire oui. Je vais dire oui à la, au premier volet. Vous avez parlé des preuves et des éléments scientifiques. Il y a une une désespoir et les déterminants de santé. Il y a même eu un rapport sur la qualité des soins dans le nord de la province. Mais l'autre volet, je voudrais peut-être que vous soyez plus précis dans le complémentaire, mais pas encore. À ah, ce que ça touche l'importance des investissements selon. Et, et, et votre parti a voté contre une augmentation de 3,1 du budget d'exploitation de nos hôpitaux. Monsieur le Président, 11 milliards de dollars d'accroissement cumulatif du budget des soins de santé sur trois ans. Ça reflète bien des investissements significatifs en santé et soins longue durée, y compris l'octroi d'aliments. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Hillside Manor, le ville a été projeté pour fermeture. Il y a plus de 100 lits de soins longue durée et qui ne seront plus là. S'il y a besoin de plus de lits à Londres, pourquoi on n'en donne pas davantage? On ne veut pas rechercher le dénominateur commun le plus petit. Les municipalités rédigent des pétitions, adoptent des résolutions, sont complètement opposées au transfert de ces lits de soins. Est-ce que le gouvernement va nous écouter Monsieur le ministre, merci de votre clarté. Il m'a déjà écrit sur ce sujet, Hillside Manu, et c'est en fait à la suite de l'échange que nous avons eu, que nous n'avons pas pris de décision par rapport à l'équilibrage, le déplacement de lits de soins longue durée à partir de Hillside Manor vers d'autres centres. Nous devons euh, avoir euh, beaucoup plus remis le lit de, euh, soins de longue durée de telle manière que les exploitants locaux puissent répondre aux besoins communautaires. Ainsi, le député avait découvert que ceux qui exploitent des centres de soins de longue durée sont en fait appuyés par cette. Mais pas, pas de décision définitive n'a été prise. Je vais informer la Chambre que le document a été approuvé par le Bureau de l'Ontario. Nous avons une troisième mise à voix. pour... Euh, euh, alors, ça va prendre cinq minutes, ce projet de loi. Tous les députés, veuillez vous asseoir. Uh, okay, mais alors tous ceux qui sont pour... Mr. Sousa, Mr. Sousa. Mr. Nathalie, Mr. Mr. Bradley, Mr. Bradley. Mr. Bradley. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca, Ms. Sanders, Ms. Wynne, Ms. Wyn. Matt. Senator. Mr. Leo. Mr. Leo. Mr. Mr. Flynn, Mr. Flint. Mr. Flint. Mr. Mr. Madame Mr. Mr. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mr. Dixon, Ms. Mangles, Mr. Kraft, Mr. Pappers. Ms. Dobbins. Ms. Ms. McGarry, Mr. Moore. Mr. Morris, Mr. Zimmer, Ms. Albanese, Ms. Albanese, Al Mr. Mr. Mr. Mr. Ballard, Ms. Mr. Harris, Ms. Walker, Mr. Mr. Fraser, Mr. Mr. Anderson, Mr. Anderson. Mr. Mr. Baker, Mr. Baker, Ms. Hogarth, Ms. Ms. Ms. Ms. Martin, Mr. Milch, Mr. Mr. Potts, Mr. Renault, Ms. Madame de M. Vanton. Taylor, Forster, Gates, Tous ceux qui sont contre, nous allons aussi vous. Mr. McLeod, Mr. Wilson, Ms. Jones, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Miller, Perry Sound, Moscow, Mr. McNaught. Ms. Thompson, Ms. Monroe, Mr. Euron, Mr. Smith, Mr. Bailey, Mr. Oosterhoff, Mr. Walker, Mr. Harris, Mr. Nichols, Ms. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. Petipi, Mr. Coe, Mr. Cho, Mr. McClara. 67, les nays sont 26 67 pour yeah. et 26 contre. Les ayes yeah, sont 67, les nays sont 26, je déclare la motion carrée. Donc la motion okay. est adoptée. Le ministre des Finances, au Vote différé, troisième lecture, 32 sur projet de loi qui tout chaud. Bon, nous allons avoir un... Hein? Je de cinq minutes. earlier today, Ms. McCharles moved third reading. Mr. Sanders, Mr. Souza, Mr. Susan, Ms. Wynn, Ms. Ms. Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Shirell, Mr. Mr. Mr. Dugan, Mr. Dugan, Ms. McCharles, Ms. Charles, Mr. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Mr. Cole, Mr. Baradne, Mr. Mr. Delaney, Mr. Delaney, Mr. Dillard, Mr. Dillon, Mr. Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Lantern, Mr. Chen, Mr. Chan, Mr. Moriti, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Mr. Mr. Coteau, Ms. Hunter, Mr. Mr. Mr. Mr. Leal, Mr. Mr. Mr. Mr. Flynn, Ms. Madame Lalonde, Mr. Cartre, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Crack, Mr. McGarry, Mr. McGarry, Mr. Mr. Mr. Jassy, Mr. Mr. Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Ms Albanese, Albanese, Ms. McMahon, Ms. McMahon Ms. Ballard, Mr. Ballet, Mr. Ball, Ms. Naidu Harris, Ms. Nadine Harris, Ms. Herup, Ms. Wong, Ms. Wong, Ms. Frazier, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Daw, Mr. Daw, Ms. Hogar, Ms. Hogarth, Ms. Kowal, Ms. Kuala, Ms. Molly, Mrs. Martin, Mr. Milch, Mr. Milch, Mr. Pot Mr. Ms. Madame de Madame de All those opposed, please rise one at a time. You're recognized, <laughs> Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Mr. Yakabus. Mr. Mr. Miller, Perry Sound, Alaska. Mr. McNaughton. Mr. Mr. Scott. Miss Thompson. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Monro. Mr. Monroe. Mr. Yurich. Mr. Bailey. Mr. Mr. Mr. Osterhout. Mr. Mr. Mr. Mr. Walker. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Miss Marteau, Mr. McDaniel. Mr. Pettit. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Coe. Mr. Mr. Cho. Mr. McLaren Oh, sorry. Mr. Tab. Mr. Tab. Mr. Mr. Mr. Van Mr. Mr. Miller, Hamilton East, Stoney Creek, Mr. Miller, Hamilton-Eastony Creek, Ms. Saddle, Taylor, Mr. Natasha, Madam Jellyna, Madam Jelly, Ms. Fife, Ms. Ms. Forster, Ms. Forster, Mr. Ms. Campbell. Ms. Campbell, Mr. Hatfield, Mr. Hatfield. Mr. Gates. Mr. Gates, Ms. French, Miss French, Mr. McLaren. Mr. McLaren. The ayes are 53. The nays are 41. The ayes being 53. The nays being 41. I declare the motion carried. Third reading carried. Of the bill lecture Proje be it resolved that the bill do now pass and be entitled as in the motion point of order the member from Leeds Grenville. Uh, thanks speaker uh, I want to acknowledge although we, they're not in the chamber they're just outside the chamber they've just arrived I want to acknowledge uh, that uh, here today is uh, his worship uh, mayor Dave Henderson of Brockville Uh, Bob Castleman, uh, the Chief Administrative Officer, and the new Economic Development Officer, uh, Rob Nolan. And I want to thank uh, Minister Duguid and Minister Matthews for uh, having uh, meetings with them today regarding the closure of Procter Gamble. Very good. There are no further votes. This House stands recessed until 3 p.m. this afternoon.